Et eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Mario 64. Aujourd'hui euh, Si je fais le saut normal de Mario 64, bah, le saut normal voilà Et bah je brûle voilà Là j'ai pu faire le long jump en fait j'ai le droit de faire le... là, ce saut Ce saut Et ce saut Par contre j'ai pas le droit de faire le saut je vais vous montrer Au château Logique alors, j'appuie pas comme un gros taré. Euh... <rire> en fait, c'est vraiment à chaque fois que je saute. <rire> voilà, donc vous avez compris. Je vais faire un saut normal. Et moi je euh... Alors, c'est pas de grand Mac. Les gens ils vont dire oui c'est une rambac et tout non c'est un cheat code donc le cheat code je vous passera oh, putain faut faire un saut Voilà oh, c'est bon <rire> je vous passera à la fin de la vidéo enfin euh, en description à la fin de la vidéo ça fait quoi attends j'ai pas essayé mais... Oh je peux sauter avec ça Oh je viens de la prendre Oui Je peux sauter avec un objet dans la main. Ok. De toute façon, il faut aller vite. Euh... Mais là vous allez entendre Ya <rire> bah moi. Ouais, j'ai pu sauter. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non c'est pas ce que j'ai oublié, non oh. <rire> oh, Mamie Oui oh, <rire> si je fais un saut comme ça, c'est énorme. <rire> Alors même si je suis déjà en feu. Ouais je vais faire un long de jeu Ça mais... j'ai le droit. Oh Ouais, faut que je fasse sous, sous à chaque fois ah. J'ai brûlé une fois Bon bah tant mieux non, Je préfère faire J'ai dépassé. J'ai envie de sauter pour esquiver, mais. Waouh! Bon, là, je fais le même saut. Avec ça, on peut pas sauter. Oh putain, je suis bougé. Faire... Putain! Je crois c'est euh, Si je brûle c'est par rapport au saut que je fais. Si, si par exemple euh, je fais un grand saut, Mario va brûler plus. Et si je fais un petit saut, Mario va brûler moins j'ai l'impression. Ah ouais non. je peux plus faire de saut normal pour récupérer euh, Ah peut-être si. Peut-être pour les toits si je peux. Si je suis vraiment en dessous. Ouais, si je peux. <rire> Bon ça va, je peux en. Oh putain pour le chon. Ouais pour le champ, je suis obligé de faire ça. C'est le saut, il est court. J'en ai fait un le chon de toute manière. Il faut vraiment que je sois à côté pour leur parler eux. Ah oui, mais c'est vrai, je peux appuyer sur B pour parler, c'est va. Je pense, mais je sais pas sûr, <rire> c'est pas sûr même. Alors, pour la course, c'est donc que ah ben, je pense que je peux sauter avec le canon, parce que là je peux sauter avec la boîte. Voilà, bon, j'ai pété la boîte alors. Hein, ouais. Ça, le saut du canon n'est pas le même. En fait, c'est parce qu'en fait avec une caisse, c'est pas le même saut. Oh putain, j'ai en train de brûler. Ça va arrêté ta caisse. C'est vraiment très difficile. Non mais vraiment. J'ai raté mon saut. Voilà ce qui se passe quand tu rates ton seau. saut son rien. Bon j'ai décidé de. Oh j'ai envie de sauter. Comment ça me fait Ah ça veut dire que je peux pas faire.. Merde, je peux pas faire ma technique. <rire> du coup pied. Parce qu'il faut appuyer sur A et B en même temps. Et forcément, on fait un saut. Si je. Oh là là. Oh merde Ah oui J'ai fait un petit saut donc c'est bon. Ouais c'est ça, si je fais un petit saut, en fait ma rue ne va pas brûler plus longtemps. Mais je peux pas sauter. Oh yo yo. En fait là j'ai pas le temps de faire un saut curieux parce que en fait Oh bon. Oi aïe aïe le défi toi. Tu peux faire des... Oh, c'était dur, ça NON <s1> <rit> <cười> <tors des trés> <mimés> <mimés> <mimés> Mamma mia C'est dur faire un go sort hein. Donc on va... Oh non En fait il y a beaucoup de niveaux où il faut faire un saut Mais je suis bête ou quoi C'est pas grave il y a plein de pièces ici Oh je l'ai raté enfin, grave, il y a des pièces Mais ce qui va être le, du, euh, le plus dur Ah oui dans l'eau Ici je peux faire des sauts Je perds pas de points de vie oui ça Oh putain mais j'attends user usé toutes les pièces non mais j'ai oublié en fait que que je, je, je, je peux pas. <rire> bon là là, là ici voilà. en fait euh... ouais c'est chaud. Hein. Oh oui. Là je peux sauter. Souhaitais... Oh yes. Alors ils nous ont laissé la possibilité de faire ce saut là, parce que sinon ça aurait été impossible de faire quelques étoiles J'ai l'impression que certaines étoiles je pourrais pas les faire En fait là j'ai envie de sauter genre normal Pour aller beaucoup plus vite Mais je peux pas Et oui On dans le film dur ne pas sauter hein. enfin, enfin, enfin, enfin, enfin, ouais, ouais je peux faire un double saut mais seulement euh, si je fais ce saut -là. Oh, bon, je sais pas je vais ok oh j'ai réussi à monter comme ça bon lui euh, c'est toujours je te le dis non c'est vrai Oh putain Oh Mario t'es un génius <rire> J'ai pas le droit Parce que même en glissade tu vois Quand, quand je saute en glissade Il saute normalement, ce con Du coup j'ai pas le droit Bon alors là je peux sauter hein Il y a pas de problème pour euh, récupérer l'étoile Parce qu'en fait euh, Mario perd plus de conduit Quand il récupère une étoile Il est insensible aux ennemis mais heureusement, heureusement Parce que sinon euh, Ouais... Ça aurait été impossible à faire une étoile. Ah ouais, là, c'est pareil. C'est en haut, là, de la tour. Mais oui, je peux monter comme ça. Ah oui, je peux faire deux double saut. Ah, c'est en pente. Je peux pas. Je peux faire ça, par contre. Hmm. Ok description il y aura le code si vous voulez le tester wow. oh Mario t'es un... un tueur en fait et ouais ce saut ne fait pas brûler Mario oh putain le mieux c'est de faire un double saut quand je suis là. Ouais, c'est dur. On dit que ce saut il est pas très utile. Bah, là. Euh... C'est un cheat code qui fait ça, je te le rappelle, c'est un cheat. C'est pas un. Un cheat code assez méchant quand même. Mais ça, c'est. Dans une ramac hein. en vrai, avec les cheap codes, on peut faire des ramacs de ouf. Hein. Pas lui, je vais faire l'autre. Oh, ouais, mais non, mais lui, c'est beau pour, pour l'attraper. Lui, ça va être vraiment beau. Hein. Non, je gueule. déjà si je rate mon saut, tu vois, dans des trucs comme ça, j'ai envie de toujours sauter dans Mario. On entend tu te dis Mario, ah Mario c'est un, un gars qui saute tout le temps, qui faut tout le temps sauter bah là non tu peux plus parce que si je saute je meurs en fait, bah hey. il devrait avoir un code si tu sautes tu instant, instant kill instant kill Mario imagine j'ai fait cette étoile parce que l'étoile des pièces rouges c'est un peu impossible parce qu'en fait il y a alors comment il s'appelle déjà sur le truc Il y a un... Ouais, on, on peut pas faire de copie avec. Voilà. Et Mario, il fait pas... Ah, ah, ah, ah, ah. Non, Mario fait automatiquement... Ouais, un truc plongeant quand on fait ça. Et en fait, il y a un, un, un pont qu'on peut créer avec une planche si tu donnes un coup de pied. Voilà. Et en fait, euh, ben, bah, faut être vraiment rapide, tu pas le temps de faire coup, un coupier. Il faut dire un saut et un coupier, sauf que bah, ce saut et coupier, on est obligé d'avoir. En faisant un saut normal, on peut pas l'avoir en faisant une pierre ouette. Voilà. Ah, c'est plutôt ça. C'est pas un saut plus c'est une pierre ouette. Depuis tout à l'heure, je fais ça parce que si je saute, je brûle. Voilà. Imagine tous les sauts te permet de brûler. C'est pas un super pouvoir en soi, c'est une... Une... une... Malédiction. Ça se trouve, Mario est malade. En temps, je vais... Oh putain. Oh c'était juste, <rire> putain. Mmh, super vite. Hein. J'ai envie de faire un truc. Même en, voilà, en glissant, t'as pas le droit de sauter. Super. C'est à dire que je peux pas me rattraper en sautant. Et si je fais ça, ben bah je brûle, ok. Dans la description, il y aura le petit code vous okay. Je Vous en pas. Je vais... Ah merde Non, meurs pas. Ah, je vais... obligé de faire ça. Ouais. ça J'ai fait un truc bizarre pour l'ouvrir. Wow, on arrive quand même à jouer malgré que je m'empêche de sauter. Encore, c'est que le début du jeu, c'est normal qu'il soit assez facile. On c'est seulement en faisant un, un saut spécifique. Là, le saut normal. Ouais, et en plus... C'est très dur quand même, hein. je suis mort plein de fois. on arrive à pas sauter, j'ai de la chance. Mmh, mmh. Ah Là, c'est un niveau de neige, ça devrait calmer. Ah ouais qu'on se cogne, on peut. Ouais, c'est vrai, avec un objet dans la main, je peux sauter. C'est vrai, mais en fait, je vais m'interdire à prendre trop d'objets parce que sinon, ça va être trop simple. Je, je m'interdis de prendre trop d'objets. Bon, là, je le fais parce que c'est un pingouin. Bon, dans ce cas-là, je m'interdis le niveau du pingouin. Mais... Mais là, j'ai plus le droit de le prendre pour aller chercher les toits. Oh, ça ne roule pas <rire> Un nouveau de feu ça te on est déjà à 8 étoiles c'est plutôt pas mal c'est une vraie joue mais je me suis dit tiens on va faire oh, mais je suis vraiment très bête des fois j'oublie des fois j'oublie en fait et du coup je saute normalement comme si genre j'avais rien du tout Ah si on peut en fait on peut tout faire sauf qu'il faut faire des trucs très compliqués. Ouais. Faire un pirouette et direct faire un double saut et après faire un coup de pied. Normalement c'est l'inverse. <rire> bon. Pour faire le pont euh, de pièces rouges, de toute façon je vais pas faire la pièce rouge. Bon là vu que je suis tombé. Déjà du feu. Alors là, je peux pas sauter. Quand je suis en glissade, là, c'est mort. Je peux pas sauter. Bon. Je savais que j'allais pas tomber. Donc, je peux sauter. Ce soir, heureusement, on a le droit. C'est marqué sur le site en fait qu'on a le droit. Pourquoi je m'arrête jamais de cramer À tête dans les niveaux de Bowser, on en s'arrête fait. jamais de cramer en fait. Mais je suis con quoi. Non bah j'ai game over pour oh, voir là. Donc euh, on va s'arrêter là, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très bientôt, ciao les amis.